Quand tu n'as pas de santé, tu ne peux pas aller à l'école, tu ne peux pas aller au travail, tu ne peux pas faire n'importe quoi, c'est ça. Faire du placement, tout ça. Pour moi, la santé, c'est primordial. La santé, c'est primordial. est que les points sont de C'est bien c'est vivre en société. Des fois, il faut laisser aux gens. Pour moi, vivre en société, c'est comme ça. Il faut avoir parlé, changer des idées, tout ça. C'est bien être. On va être il a dit pour moi c'est marcher, courir, jouer au foot avec mes amis, respirer et faire beaucoup de vélo. L'image, aussi la représentation qu'il qui a eu, qui pour lui est très positive, c'est de voir euh, une dimension de l'intergénérationnel sur la pratique de sport. Quand il voit des gens courir, quel que soit leur âge, pour lui ça aussi c'est lié à la santé. On ira quand on voit quelqu'un courir, euh, faire son jogging du, du matin, ben, les gens vont se moquer de lui, comme s'il était un peu, euh, comme euh, s'il avait un problème... Euh, mental et, mmh. et que là, et là il a et en changeant les représentations c'est possible d'accéder au son Chez nous c'est la thème c'est gros ici c'est pas c'est pas c'est pas gros hein. quand tu es gros là ça me dit attention il faut pas quand j'étais à, à Bongi moi, je croyais que je suis en bonne santé mais quand j'arrivais ici là <rire> au point j'étais j'ai rencontré un médecin, il m'a dit non, mais toi, tu n'as pas bonne santé? Hein? J'ai dit quoi? Dit, non, regarde. Oui, j'ai fait des régimes. Donc, par, par avant, je mangeais trop. Là, je bois, mais maintenant, là, c'est distingué, quoi. Tu as réduit? Enfin, j'ai réduit ça, tout ça. Là, ce -là. Et ça a été compliqué? Non, c'est pas compliqué. C'est question d'habitude. La, toute la dimension psychique. Donc je suis seul, je travaille plus, je suis au chômage, j'ai échoué, je peux plus revenir en, euh, chez moi, qu'est-ce qu'on va dire de moi il y, a, il y a vraiment, ils sont, dans, ils sont dans ce dilemme de choix à la fin de leur parcours. Par exemple, tu, tu, tu es un savant, il ne faut pas être un mécanique, je connais la mécanique, je connais ça, je connais, non. Tu vas, dans ta direction à toi c'est ce que tu peux faire. Ça, non, j'ai pas le droit. Les populations d'ici, elles sont victimes de, de, de faire des publicités. Ah, tu l'as goûté ah, tu... Voilà. Et dans les écoles, c'est le même effet que ça fait. Dans les goûters, c'est le même effet. Il faut avoir le, le dernier gâteau qui vient de sortir ou bien la, la dernière boisson plus haut qui vient de sortir parce que c'est un effet de mode mais sans avoir conscience de ce qu'il y a dans les produits. Et la plupart, elles n'en ont pas conscience. Personne, du moins. Enfin, pour moi. Le rôle de parent est quelque chose que tout le monde a à cœur. Que ce soit de quelques cultures, de quelques traditions que l'on vienne, euh, les parents ont le, le, le désir d'être des bons parents. On a des manières de faire, euh, euh, chez nous, je veux dire, <rire> qui ne sont pas les mêmes, euh, par exemple, de se mettre à la hauteur de l'enfant pour lui parler, pour se faire comprendre, pour se faire entendre. Personnellement, chez mes parents, on ne faisait pas comme ça. Ils parlent, ils écoutent, ils écoutent, ils n'écoutent pas. Moi, c'est pour la punition que j'ai des réflexions. Pourquoi les punir Par exemple, les envoyer dans la chambre ou la punition. Enfin, une punition, une simple punition. Pour eux, il ne faut, faut pas les punir. Parfois moi je suis arrivée, je ne m'attendais pas qu'on va m'appeler madame, madame, madame. Parfois, <rire> Ma de mon côté, moi, madame, ça ne me plaît pas. Ah oui? mais, mais je suis obligée d'accepter. C'était oui. que... comme si c'était trop, toi. <rire> J'ai compris que ici, là. Mmh. On appelle madame facilement. Oui, au Cameroun, tu es madame, par exemple, des femmes. Par exemple, des femmes mariées, des mm -hmm. femmes qui eh, parce qu ils, ils travaillent, qui, passent, des gens comme qui ça. Qui plus de place Oui. On mm -hmm. va comme ça, on a fait pas ton nom. <rire> oui. Ouais. Tu dit que tu as dit que tu as dit tu as tu donc elle s'est retrouvée un peu propulsée dans un monde où elle a dû faire face seule. Même y avait Quand j'ai parlé hein, ouais. Même s'il y avait des problèmes, il y avait une certaine situation affective que lui, où elle pouvait déléguer certaines choses avec l'extérieur. Et, euh, et après cette séparation, c'est comme si elle a senti vraiment un poids très très lourd sur ses épaules. C'est ça qui l'a effrayée. D'avoir dû gérer seule. Oui, la santé aussi, c'est l'esprit aussi, parce qu'il faut. Il ne faut pas trop isoler, quand tu es trop isolé là, ça... de trop de solitude là, ce pas bien, ça, tu vois, beaucoup réfléchir tout ça. Quand on ne travaille pas, on aime bien avoir une coupure, voir d'autres personnes, avoir une, une, une vie sociale. De voir aussi d'autres parents, de partager, d'avoir un moment avec d'autres personnes, de voir du monde aussi, que ce soit pour les enfants ou pour la vie de, de tous les jours. C'est des publics qui ont des problèmes de santé, mais outre des problèmes de santé, ils ont des problèmes administratifs. Moi, j'aide plus pour les AME, les CMUC, les mutuelles. Là, je suis une personne qui a 53 ans, qui avait un devis d'orthodontie de 2500 euros, donc elle n'avait pas trop les moyens de le payer. Et puis, quand on fait la démarche, on rentre dans tout, hein, on rentre un peu dans ce qu'elle perçoivent. On s'aperçoit qu'on, c'est vrai, on fait de la santé, mais on dépasse aussi... Euh, parce qu'il faut aller rechercher les revenus, donc ça il faut le demander au CARSAT. Maintenant c'est plus envoyé automatiquement, il faut faire la demande par internet. Et c'est des publics qui ne maîtrisent pas, pas l'informatique, qui ont du mal du moins. J'ai attrapé le diabète à 6 ans, suite à une, un choc émotionnel. La santé commence à détériorer, c'est normal. Et la vieillesse, ça c'est sûr. Et les maladies qui accrochent facilement. J'étais dans les stations fruitaires, j'étais pas dans les champs. Les cagettes qui ramenaient, elles pesaient 30 kg, 20 kg et tout. Et la prendre, parce que moi j'étais au bout de la chaîne. Et moi je les porte et je les mets dans la chaîne et ça part vers les femmes pour les trier. Moi quand je travaille dans ça, j'ai forcé. Parce que quand il y a eu le, le médecin de travail, elle est passé, ce pas les bonnes positions que je travaillais avec. Elle m'a montré quand il faut prendre une caisse, il faut descendre ce qu'on voilà, voit là. Et moi, je le faisais autrement. Et ces jours-ci, ils ont voulu m'opérer pour l'épaule, je n'ai pas accepté. Donc, ils arrivent à 45-50 ans. La majorité, ils sont en souffrance physique terrible. Avec des problématiques de diabète, euh, neurologiques, parfois euh, des problèmes de rhumatisme. Donc, il y a des maladies euh, dites professionnelles. Euh, qui est lié, à, qui est lié à, à, cette, à, cette, à cette charge de travail très dure quand ils étaient jeunes? Un enfant handicapé au Maghreb, on est mal vu avec. L'handicap, c'est. C'est. C'est la honte. C'est la honte, oui. Les gens sont méchants quand vous avez un enfant handicapé. Et c'est très mal vécu, et puis après, c'est la faute de la femme. Enfin, voilà, C'est très difficile. Le problème du handicap, je pense que ça touche toutes les familles. Et je pense qu'à partir du moment où on a un enfant handicapé, euh, ben, l'accepter, c'est vraiment loin de l'enfant rêvé. Donc évidemment, on peut se mêler de la culpabilité. Mais je ne crois pas que c'est une couleur, je ne crois pas que c'est euh, une nationalité. Je pense que c'est vraiment lié au problème du handicap. Je pense que dans toutes les, toutes les cultures, c'est compliqué d'avoir un enfant handicapé, je pense que c'est compliqué. Oui. Mais je pense que dans certaines cultures, c'est peut-être un peu plus ex exacerbé, je dirais.